Je vais demander à Dominique Maé, président de la MAIF, de me rejoindre. Rémi Chintron, de la DNE, de me rejoindre également. Et Didier, Malthus, Didier Mathus, président du CLEMI. Sur la écrit du CO du CLEMI, donc j'imagine du comité d'orientation du CLEMI. Si je traduis bien, j'ai bien traduit. Bonjour. Je regarde ma montre, on a 15 minutes. Je crois qu'on a fait un peu plus tout à l'heure, mais c'était très bien. <rire> je vais essayer de me discipliner. On se donne un petit quart d'heure, mais en un quart d'heure, on peut dire beaucoup de choses, messieurs. Donc, je le rappelle, notre sujet de cette Web TV, de cette deuxième Web TV, c'est l'impact du numérique sur l'éducation. Peut-être déjà... Euh Faire un petit tour de table pour vous présenter. Donc, Dominique May, vous êtes président de la Maif. Peut-être rappeler ce qu'est la Maif. Oui, Maïf. bonjour. Donc, Dominique Mahé, président de la Maif, comme vous le dites, la Maif mutuelle d'assurance qui comporte aujourd'hui plus de 3 millions de de sociétaires, très impliqué au-delà de son métier d'assureur mutualiste dans le domaine de l'éducation avec des engagements sociétaux dont je pourrais parler sur le numérique, s'entend. Tout à fait. À vos côtés, donc, nous avons Rémi Chintron de la DNE. Alors, qu'est-ce que la DNE Oui, bonjour. La DNE, c'est la direction du numérique pour l'éducation au sein de, du ministère de l'éducation nationale. Et donc, Je suis conseiller expert à la DNE, Très notamment bien. en charge des, des, des relations avec les collectivités territoriales, mais également chargé donc des structures innovantes partenariales. Très bien. Et Didier Mathus, président du comité d'orientation du CLEMI, Qu'est-ce que le CLEMI Le micro marche Oui, le CLEMI, c'est le comité de liaison pour l'éducation aux médias d'information, qui a la particularité, qui est un organisme qui a été créé il y a une trentaine d'années, qui dépend euh, du, du réseau Canopé, l'ex CNDP, et qui dépend donc de l'Éducation nationale, mais qui a la particularité de regrouper les institutions, ministère d'éducation nationale, de la culture. Euh, tous les partenaires institutionnels et les représentants des grands groupes de presse, Le Monde, France Télévisions, Radio France, etc. Et tous ces gens-là se réunissent dans le comité d'orientation que je préside et essayent d'aider le Clémy, dont le rôle principal est de fournir des outils pédagogiques aux enseignants pour l'éducation aux médias, considérant qu'un citoyen éclairé dans le monde d'aujourd'hui doit être un citoyen capable de décrypter le langage des médias et de comprendre comment cette éducation critique aux médias que nous promouvons est devenue aujourd'hui indispensable. C une, ce serait une des bases de l'éducation. Puisque vous avez le micro, gardez le puisque la première question porte sur le un témoignage très factuel sur ce que vous les uns les autres faites dans vos institutions concernant l'éducation et le, et le numérique. Euh, au Clémy, donc vous avez, je retiens deux choses. Premièrement, vous fournissez des outils euh, pour les enseignants. Est-ce que vous pouvez en dire plus Quel type d'outils euh, vous leur mettez à disposition Et puis, deuxième point aussi qui me paraît important, c'est euh, l'attitude critique vis-à-vis -vis des, des médias, euh, notamment via le numérique, etc. On, on voit bien aussi que c'est un des enjeux vis-à-vis -vis de nos enfants aujourd'hui. Donc, le premier point. Alors, d'abord, nous, nous fabriquons des, des outils pédagogiques pour les enseignants. Alors, sous des formes extrêmement variées. Hein. Le dernier, euh, la dernière production euh, importante du Clémy, c'est euh, un guide pratique, tout, guide, ce qu'on a appelé le guide de la famille tout écran, considérant que la question avec euh, l'apparition des réseaux sociaux, des portables, n'est seulement, euh, ne se joue plus seulement dans les limites de l'école, mais aussi dans la famille. Il n'y a plus de frontières entre ce qui se passe dans l'école et en dehors. Donc, euh, nous avons réalisé, par exemple, il y a quelques mois, un, un guide pratique pour les familles, qui euh, beaucoup de succès, puisqu'il a été tiré déjà à près de 50 000 exemplaires aujourd'hui. Euh, et puis, euh, une de, de, de nos missions, c'est aussi de former les enseignants. Je le disais, donc nous formons 25 000 enseignants par an euh, à cette question de l'éducation aux médias. Pourquoi l'éducation aux médias C'est un sujet qui est né il y a 30 ans, donc à une époque où il n'y avait que la presse écrite et un peu de télévision radio. Aujourd'hui, évidemment, les données du problème ont totalement euh, été euh, bouleversées, puisque l'apparition des réseaux sociaux fait qu'on ne sait même plus aujourd'hui ce qu'est une information. Donc quand je dis éducation critique euh, aux médias, il ne s'agit pas de critiquer les médias, mais de comprendre comment ça marche, de savoir pourquoi tel message est émis, par qui il est émis, de savoir décrypter cette euh, avalanche d'informations dont on ne sait pas d'où elles viennent aujourd'hui, d'où elles proviennent. Est-ce qu'elles sont certifiées Est-ce qu'elles sont labellisées Est-ce qu'on est qu peut faire confiance à ce qu'on lit dans, sur les réseaux sociaux C'est tout ce travail d'éducation qui est très important. Alors, tout le monde se concentre sur les fake news, comme on dit un bon français. Euh, mais il n'y a pas que ça. Les fake news, c'est un, un élément important, bien sûr, dont je doute fort, d'ailleurs, qu'on puisse à, à régler le sort par la loi, simplement. Et justement, que un peu plus compliqué que ça. vous pourriez nous en parler peut-être de, de cette loi en préparation. Euh, Qu'est ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est je, je pense qu'elle elle témoigne de quelque chose de très important qui est une prise de conscience devant la gravité de ce qui se passe. C'est à dire qu'on qu'on parle de post réalité. C'est à dire qu'on mm -hmm. ne sait plus aujourd'hui ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. L'équipe de Trump euh, a parlé de faits alternatifs, ce qui est quand même oui. un, un <rire> sommet <Le fait> alternatifs. <rire> Donc euh, euh, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux, aux jeunes d'aujourd'hui, euh, à avoir une sorte de boussole personnelle qui leur permette de, de, de, de se retrouver dans tout ça. Je dis que je, je doute fort qu'on puisse tout régler par la loi parce qu'on voit bien que dans ce monde où, euh, que totalement euh, interconnecté, où il n'y a pas de frontières, euh, ça sera extrêmement difficile... De pouvoir légiférer, il faut peut être le faire, mais enfin, la loi ne réglera pas l'essentiel. Et, et encore une fois, je crois que l'essentiel, c'est la conscience critique que chacun d'entre nous doit doit avoir euh, par rapport à cette, ce qu'on a appelé parfois l'infobésité. Alors le, le mot n'est pas très joli, mais il dit bien ce qu'il veut dire. c'est-à-dire On est saturé d'informations. Tout à fait. Monsieur Maé ou Monsieur Chacon Monsieur Maïf, alors justement, la je Maïf, maïf qu'est-ce que vous ça? faites Oui, euh, alors d'abord, euh, avant de vous dire ce que la Maïf fait, moi je voudrais euh, dire que la Maïf a vraiment une conviction sur, euh, sur le numérique, c'est que tout simplement le numérique peut être source de, de progrès humain et social, à une condition, et cette condition c'est que euh, il soit guidé par, euh, par une éthique, et une éthique euh, exigeante, une éthique euh, claire, cohérente, qui mettent en permanence la technologie au service de, de l'humain, dit autrement, le numérique, il est fait pour servir et non, et non pour asservir quelque part. Et l'éducation dans ce domaine a une mission éminente, c'est celle de l'émancipation citoyenne, et ça c'est le rôle de l'école, entre autres missions de l'école évidemment, et faire des nouvelles générations, des acteurs éclairés de la société numérique, c'est véritablement aujourd'hui une nécessité, un devoir et une vraie, une vraie mission. Leur permettre, par exemple, de choisir librement en quoi le numérique va accéder à leur vie, faire en sorte que le numérique soit un, un canal éminent de partage de la connaissance, de la connaissance de soi et puis du lien avec les autres. Donc on voit, bien, on voit bien les enjeux. Alors à partir de là, que fait la Maïf Dire d'abord que la Maif, dans sa, dans sa mission, a depuis toujours une grande proximité avec l'éducation, une grande proximité avec les préventions de toute nature et évidemment, aujourd'hui, les préventions au regard du, du numérique. Alors, quelques exemples, quelques illustrations. J'en ai trois à l'esprit. La première, c'est le Maif Numérique Tour. Le Maif Numérique Tour, c'est quoi C'est une classe numérique itinérante hein, que nous développons depuis, depuis l'automne dernier qui va de, de ville en ville, grande ville ou plus petite, plus petite ville, qui s'arrête quelque temps et permet donc euh, aux, aux enfants des écoles, des collèges, mais aussi euh, à leurs parents, aux familles, à tout public, de venir et de façon euh, ludique appréhender, s'approprier les outils numériques, euh, en percevoir les potentialités, mais aussi en percevoir euh, les risques. Et c'est une tournée, je vais parler comme ça, qui, qui marche très, très bien. 50 villes seront visitées euh, au cours de l'année. 15 000 visiteurs euh, déjà avec des partenaires importants. Je tiens à le souligner. Ces villes et villages. Euh, euh, comment dirais-je Internet? Hein, c'est euh, la Caisse des dépôts et consignations. Et puis, ce sont aussi des partenaires qui s'appellent Quand, Saint-Plon, etc. parrainés par le ministère de, de l'éducation nationale. Donc ce Maïf Numérique Tour, eh bien, il demande à être accueilli dans toutes les collectivités, dans toutes les communes qui le, qui le souhaiteraient. Premier exemple. Deuxième exemple, nous avons lancé depuis deux ans, je crois, une plateforme web Medata et moi, qui permettent en ligne, pour ceux qui, qui veulent y accéder, Finalement, de s'approprier son identité numérique, de percevoir en quoi les données que l'on laisse sur les sites peuvent être ensuite exploitées à des fins que l'on n'a pas toujours voulu s'approprier son identité numérique. Et puis, troisième, troisième exemple, nous avons publié en 2017 une charte numérique charte numérique d'engagement, charte numérique que nous avons intitulée euh, charte numérique pour un monde résolument éthique et humain. Et l'entreprise Maïf, dans cette charte, prend des engagements, des engagements extrêmement forts, particulièrement sur l'exploitation des données de nos sociétaires, sécurisant l'exploitation de données au seul usage euh, utile à l'exercice du métier d'assureur. Sur le partage de la connaissance, l'open source, dit autrement, et puis aussi sur l'usage qu'en tant qu'entreprise mutualiste, nous entendons faire des avancées relatives à l'intelligence artificielle pour qu'elle soit là aussi au service de l'humain et qu'elle ne se substitue pas à lui. Merci, monsieur. Alors, Rémi Chintron. Le, à la DNE, donc à l'éducation nationale, quand vous percevez le numérique, c'est à la fois quoi une opportunité, une menace euh, voilà, auquel il faut se, se, se préparer. Vous vous préparez déjà et c'est quoi un peu aussi les tendances à venir euh, concernant le, le numérique et l'éducation le but de l'éducation nationale c'est tout d'abord de préparer nos enfants à la société d'aujourd'hui et de demain et c'est une société qui est de plus en plus bien évidemment irriguée par le numérique donc il faut leur donner les, les clés nécessaires pour bien s'intégrer dans, dans cette société. Donc ça passe par la formation des élèves à l'usage du numérique mais alors pas seulement à l'usage des matériels mais c'est aussi l'apprentissage du codage. Euh, comment fonctionne euh, le numérique Comment euh, fonctionne une application Comment on la construit Donc, euh, formation au codage, formation... Euh, bien évidemment, donc, je le disais Beaucoup aussi... Beaucoup d'élèves apprennent le codage Pardon actuellement. Euh, dans quel niveau on apprend le codage euh, actuellement dans les écoles de France Alors, on commence, on commence en, en primaire. Euh, on continue également euh, dans, dans, le, dans le réseau euh, au collège, en réseau euh, secondaire. Euh, il, ce sont des nouveaux apprentissages maintenant qui sont au programme. Euh, il y a donc l'usage des outils numériques hein, qui sont mis à disposition, là je le dis par les collectivités, c'est elles qui sont en charge euh, à la fois les, les, les communes pour, pour le primaire, euh, les, les départements euh, et les régions euh, pour le secondaire. Donc nous accompagnons également les collectivités euh, dans la mise à disposition de ces matériels. C'est la mise à disposition de ressources, euh, Didier Mathus l'a rappelé, Canopé, Le Clémy produisent des ressources numériques qui sont utilisées et utilisables par nos enseignants. C'est également une nouvelle manière d'enseigner, c'est-à-dire le numérique permet aussi d'innover en matière de pédagogie, il permet beaucoup de choses. Euh, on a également notamment sur euh, le handicap, la remédiation. Euh, euh, ce sont des outils qui, qui, qui permettent euh, d'individualiser aussi un, un certain nombre d'apprentissages euh, pour, pour, certains, pour certains de nos élèves. Euh, voilà, donc le numérique, c'est tout ça. C'est pas l'alpha et l'oméga euh, de, de, de l'éducation. C'est un outil. Il est là. Il faut s'en servir correctement. Il faut apprendre effectivement aux enfants. Euh, à s'en servir correctement, il ne s'agit pas non plus euh, de leur mettre dans les mains 6 heures par jour un écran, hein, euh, mais euh, il s'agit d'utiliser euh, autant que, que de possible, dans les meilleures conditions possibles, avec effectivement toutes les précautions euh, possibles vis-à-vis -vis, euh, des données hein, personnelles, nous sommes extrêmement attentifs bien évidemment euh, à, la, à la question euh, du stockage des données personnelles des élèves et des enseignants aussi euh, voilà, donc ça, c'est toutes les questions que, sur lesquelles nous travaillons à l'ADN. Et vous parliez de codage, comment c'est perçu par les, par les élèves ce, ce nouvel apprentissage bah, Écoutez, c'est très de bien perçu parce que, que c'est très ludique. On non. peut même commencer, tout à l'heure je le primaire, mais on peut même commencer à la maternelle du codage. Aujourd'hui, il y a des petits robots qui sont programmables assez, assez facilement. Et les élèves, voilà, avec une succession de commandes à ce petit robot sur un tapis, eh bien, ils arrivent à le à le programmer, finalement, à programmer une séquence. Donc ça peut commencer comme ça, le codage. Ensuite, bien évidemment, euh, on passe à des choses euh, un, peu plus, un peu plus théoriques. Euh, mais c'est important aussi. Vous savez, ils ont dans les mains, euh, la plupart d'entre eux, euh, des outils numériques à la maison. Euh, ils ont, il y a des jeux qui, depuis de nombreuses années, existent aussi, des jeux vidéo. Euh, eh bien, il n'y a pas de magie. Il y a un moment donné, derrière, la cons... Il y a une construction euh, de ces éléments et ils doivent apprendre comment tout cela fonctionne, comment cela est construit. Et ça prépare aussi euh, les, métiers, euh, les métiers de demain. Et leur sens critique par rapport au numérique, par rapport à euh, lorsqu'ils vont sur Internet pour faire euh, des recherches pour euh, leurs devoirs, etc. Est -ce que, est -ce que comment vous construisez leur sens critique par rapport à cette infobésité euh, dont parlait tout à l'heure Didier Mathius eh bien, effectivement, euh, il y a aussi euh, les professeurs ont à les préparer à, à ce sens critique avec... Euh, les partenaires de, de l'éducation nationale euh, c'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires par exemple du Maif numérique tour parce que pensons que c'est important euh, sur l'ensemble du territoire des fois dans des territoires qui ne sont pas forcément très irrigués aujourd'hui encore dans le numérique et eh bien de toucher les enfants de toucher également euh, les, les, les parents hein, c'est à dire que nous travaillons aussi avec euh, les grandes fédérations de, de, de parents d'élèves pour sensibiliser Hein, euh, sur, euh, sur ces questions là, puis bien évidemment, euh, nous avons un opérateur euh, historique euh, dont Didier Mathieu, est ici euh, le, le représentant qui est, euh, qui est le Clémy et qui euh, permet effectivement de former 25 000 euh, professeurs euh, par an euh, à l'ensemble de, de, de, de ces questions. Là, on a parlé de l'école française. J'aimerais qu'on dépasse un peu nos frontières. Comment elle se situe par rapport au numérique avec euh l'école finlandaise ou une école coréenne par exemple ou canadienne ou, ou d'autres encore euh, voilà est... on est on, on est on est bien on est un peu en retard on est on est dans la bon, je, je vais dire qu'on est bien parce que on a on ah, a est bien. depuis quelques années on a rattrapé je pense euh certains retards, hein, certainement la matière. Euh, il y a eu un grand plan d'équipement euh, ces, euh, ces dernières années grâce aux investissements aussi euh, très importants hein, qu'ont qu mené les, les, les collectivités avec, avec l'aide euh, de l'État. Le portable euh, au collège, par exemple. Je, je rentre en 6e, j'ai un ordinateur portable, par exemple. Ce genre de choses. Alors, pas que. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, nous avons à peu près euh, la moitié euh, des collèges euh, qui sont euh, entrés dans le, dans le numérique, voilà. euh, qui ont euh, d'ores et déjà euh, mis à disposition de leurs élèves ou des portables, des ultra portables ou des tablettes euh, euh, numériques. Alors, Je ne dis pas que tous les élèves de 50% des collèges sont équipés, je dis que progressivement, euh, en trois ans, euh, on a déjà euh, équipé 50% euh, des, des collèges. Maintenant, euh, voilà, il reste encore du travail à faire. Encore une fois, euh, il y a aussi des nouveaux usages euh, parce que, euh, bien évidemment, on, on pense aussi euh, euh, à ce que l'élève puisse utiliser son propre matériel. Ce sont des expérimentations qui sont menées euh, actuellement avec, euh, à, dans, des, par exemple dans des collèges hein, euh, ou dans, euh, avec un, un certain nombre de, de collectivités, de départements parce que euh, les classes d'âge sont de plus en plus équipées. Donc, peut-être que l'équipement ne viendra pas toujours forcément de la collectivité parce que pour des raisons budgétaires, il faut quand même reconnaître que c'est extrêmement lourd, donc il pourrait y avoir un mix, il y a... voilà, donc euh, tout ça, ça avance, je pense que euh, nous sommes dans un, dans, dans, un bon, dans un bon timing, il faut pas mettre euh, il, fa... il faut aussi euh, les questions de formation, euh, les forma... les, la question des ressources, là je pense que nous sommes euh, très en avance par contre sur la question des ressources parce que nous avons des banques de ressources euh, extrêmement euh, riches euh, actuellement à mettre à disposition euh, de l'ensemble des, des, des enseignants voilà, pour le plan matériel, bien, voilà, ça, ça continue. Merci. Alors on a, été, on a essayé d'aller un peu plus, voir plus loin au-delà des frontières. Si on doit aussi un peu plus loin dans le temps, c'est quoi les grandes tendances euh, là 20, 30 20-30 ans Essayons de faire un peu de prospective euh, en matière de numérique et d'éducation. Voilà, Qu'est-ce qui se prépare Est-ce que l'un ou l'autre veut a une idée ou... par rapport à cette prospection. Alors ceux qui se préparent à 30 ans dans ce domaine bien malin qui le saurait aujourd'hui ou qui le prédirait. Moi ce que je voudrais dire considérant que l'éducation c'est tout au long de la vie et donc il y a un volet extrêmement important pour les entreprises c'est la formation continue et on voit bien quels que soient les métiers, le métier d'assureur en l'occurrence pour la Maif, quels sont les, les enjeux et je voudrais en développer très simplement et rapidement deux. Le premier, c'est celui de l'employabilité. L'employabilité, la Maif, c'est 7 500 salariés. Dans ces évolutions digitales qui vont toucher les façons de faire, les modes de travail, qui vont toucher les outils de la relation avec nos sociétaires, particulièrement chez nous, en quoi chacun des collaborateurs peut effectivement euh, être euh, en ligne avec ces évolutions. Et donc, il y a véritablement un enjeu et un devoir, je dirais, pour les entreprises. En tout cas, c'est la, la conviction de la Maif de faire en sorte de ne laisser personne au bord du chemin. Ça veut dire quoi très concrètement Ce que nous avons fait à la Maif depuis deux ans, c'est la création de ce qu'on a appelé l'académie digitale. L'académie digitale, c'est euh, la possibilité pour chaque collaborateur, à son rythme, à son rythme, de s'imprégner de s'approprier le domaine, l'univers du digital et les outils euh, afférents euh, à son activité. À travers des MOOC, par exemple À travers des, des MOOC, effectivement, que nous avons euh, développés depuis, depuis, depuis deux ans. Et puis l'autre avancée et l'autre enjeu en termes de métier, je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, c'est tout ce qui relève euh, de l'univers de l'intelligence artificielle. Hein. Et là-dessus, nous avons aussi une conviction euh, extrêmement forte en tant qu'employeur mutualiste, c'est que... Euh, tous les moyens que déploiera l'intelligence artificielle. Dire on est contre par principe ou par dogme, donc on n'en veut pas, c'est euh, comment dirais-je une responsabilité euh, pour une entreprise que nous ne prendrons pas. C'est vain de penser que l'intelligence artificielle n'irrigera pas les métiers demain. En revanche, en revanche, comment faire en sorte que euh, tous les moyens que, de, que, que permettra l'intelligence artificielle soit véritablement complémentaire et enrichisse la dimension humaine plus qu'elle ne se substitue à elle. Bon, les enjeux pour les entreprises, en tout cas pour la Maif et pour bien d'autres, ce sont ces deux-là. Très bien, Didier Mathieu, oui, aussi sur une tendance. Je pense que c'est très difficile de dire, effectivement, euh, de décrire le paysage. Euh, ce qu'il sera dans 20 ans. Moi, je fais partie d'une génération qui, au début d'Internet, a eu une vision irénique du développement de l'Internet. On a imaginé que ça serait un, des progrès pour la démocratie, des progrès pour la connaissance humaine, pour le développement individuel, ça a sans, été. sans imaginer qu'il y aurait aussi des aspects négatifs. Et... et et il y a 25 ans, si on avait lu les fils Twitter d'aujourd'hui, on serait tombé de notre chaise, si j'ose dire, en voyant le développement de hargne, de méchanceté, de, de, de délation qui se déchaîne avec Internet. Alors évidemment, comme toutes les révolutions technologiques, il y a eu le bon et le mauvais. Et moi, je crois beaucoup que dans les années qui viennent, c'est justement sur l'éducation qu'on peut progresser. Apprendre aux enfants aux enfants et aux jeunes à maîtriser les outils, bien sûr. Et ça, ça va être le boulot de l'éducation nationale. Et apprendre aussi à décrypter les contenus et à ne pas se laisser embarquer dans n'importe quelle fable, sous prétexte qu'on a vu sur Twitter qu'un tel avait dit ça. Donc c'est tout un travail de longue haleine pour faire en sorte que les citoyens de demain, donc les jeunes d'aujourd'hui, soient à la hauteur de ces enjeux. Mais au fond, est-ce que les choses ont beaucoup changé par rapport à ce qu'a été l'introduction euh, de la presse il euh, y, a, y, a, y a 200 ans, euh, de, de, de la télévision il y a 50 ans, euh, un peu plus, 60 ans euh, Pas grand-chose. Et, et on en revient toujours. Moi, je, je suis toujours euh, attaché à, à, à l'incipit de l'encyclopédie de Diderot qui disait euh, et, en gros, aider euh, que chacun participe à, avec ses moyens à la lumière de son siècle. Et, et je pense que notre travail à tous, c'est un peu ça, c'est de, de, de, de faire en sorte que chaque citoyen de demain soit capable de, de, de, de démêler le vrai du faux, le bon du mauvais euh, euh, et, et de faire ce travail de citoyenneté. Alors, pour ce qui nous concerne Clémy, la tâche est longue parce que nous avons des petits moyens face à l'énormité de l'éducation nationale, un million de fonctionnaires, des dizaines de millions d'enfants. Euh, je, je crois qu'un de nos chantiers majeurs, c'est nous sommes très centrés sur le, le collège et le lycée, un de nos chantiers majeurs c'est de descendre, si j'ose dire, dans, dans l'école primaire parce qu'on voit bien, Rémi Chintron parlait aujourd'hui des robots pour les tout-petits, on voit bien que les enfants les plus jeunes sont habitués aux tablettes, aux, aux smartphones et que... Euh, il faut que la, la prise de conscience sur l'enjeu <coughs> républicain de l'éducation, elle, elle imprègne aussi euh, l'école primaire dans, dans les années qui viennent. Merci à vous, Rémi Chatron, Peut-être un dernier mot de conclusion sur euh, le coup d'après pour l'éducation nationale, euh, là aussi, ce qui se prépare Déjà, il faut euh, déjà que l'éducation nationale doit soit dans son temps et effectivement euh, euh, qu'elle puisse. J'avais dit qu'elle l'était, euh, mais après, il, a... il faut évoluer euh, euh, en même temps qu'effectivement, ces évolutions technologiques euh, que nous apporte, euh, que la société utilise aujourd'hui. Euh, C'est difficile, effectivement, de, de prévoir ce, ce qui en sera. Euh, il faut euh, faire attention à toujours maintenir suffisamment d'humains. Euh, aussi, euh, dans la relation que nous devons avoir, éducation euh, euh, nationale et euh, euh, les enfants et les cohortes d'enfants qui, qui, qui nous sont euh, confiés. Euh, maintenant, euh, effectivement, c'est, euh, euh, on a bien conscience aussi euh, de l'ensemble des, des, des enjeux. Euh, des, euh, des pièges aussi hein, euh, du, euh, du numérique et euh, de la bonne utilisation euh, euh, que nous devons euh, que nous devons euh, euh, en faire et puis euh, voilà vraiment préparer et puis il y a la question effectivement aussi euh, je, je le disais tout à l'heure des parents des, des parents d'élèves pour pas qu'il y ait un fossé qui se crée entre euh, avec leurs enfants hein, c'est-à-dire euh, euh, les enfants vont être dotés hein, d'un certain nombre de matériels ils sont euh, euh, formés à, à les utiliser et il faut que à la maison, bien évidemment, les parents puissent suivre le travail de leurs enfants. Voilà. Merci. Merci Rémi Chatron, Merci Dominique May. Merci Didier Mathus, Merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous à 13h30, à partir de 13h30. Donc là, on a un petit battement. Donc vous pouvez rejoindre euh, la salle d'à côté. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Et je vous dis à tout à l'heure. À partir de 13h30...